Oh regarde Yvonne, là oh. oh. C'était quoi ce bruit J'en sais rien du tout. Oh. Je suppose qu'on en sera plus le 27 novembre Oui, on va revenir le 27 novembre. Mm. Oui. Oui.